La <rire> ben, on, on, on va vous présenter, donc maintenant trois. Moi, je peux dire peut-être un mot pour juste introduire Aude. Euh, C'est vrai que je la lis depuis longtemps. Je l'ai lu notamment encore très récemment, j'allais dire, à l'Obs. Mais ça ne s'est pas forcément bien terminé à l'Obs. Euh, il y a quelques temps de ça, je crois que beaucoup de gens ont entendu parler. Il y a eu même un livre que tu as écrit qui a été un, un best-seller qui... Raconte un petit peu aussi ton propre parcours. Je t'ai lu encore récemment au journal du dimanche où tu as l'occasion d'écrire. Je dois dire qu'on est content de chaque personne et chacun est ici de bienvenue, comme vous l'avez compris. Moi, ce que j'aime beaucoup dans ton parcours, c'est aussi le fait d'abord que tu as été quand même, on va dire, victime je ne veux pas un terme trop excessif, mais victime de la censure, ou en tout cas de ce qui se passe dans les journaux aujourd'hui. Euh, Marc évoquait le fait qu'au Figaro, il a pu faire des articles, et on n'a jamais pensé aux médias que nous allions euh, donner des leçons aux journaux, y compris à ceux qui sont euh, possédés le plus directement par les milliardaires, parce que bon, sinon, on n'aurait pas da, beaucoup d'amis journalistes aujourd'hui. Mais euh, tu as été victime de la censure, euh, tu n'es pas la seule, tu euh, as réussi... À à tenir tête, on va le dire comme ça, ce qui est après tout quelque chose qu'on peut noter. Qu'est-ce qui fait que, du coup, tu te retrouves dans la rédaction Est-ce que c'est parce que tu as le sentiment d'avoir justement un peu éprouvé les limites aussi du, du grand journalisme, du journalisme mainstream Oui, non mais bonsoir tout d'abord à tous. Euh, je, je, je, suis, je voudrais commencer par un mot personnel avant de te répondre, Gérard. Je, je suis vraiment très heureuse, et c'est en lien avec ce que tu viens de dire, d'être ici ce soir, euh, d'intégrer une équipe euh, où il y a déjà des idées communes, des combats communs, et je pense aussi une vision de ce que doit être humainement le travail avec les autres. Et c'est très important pour moi, précisément parce que je sors d'une histoire de violence et parce que euh, j'ai un long parcours dans la presse, donc euh, effectivement, euh, on peut citer principalement Marianne et Lobs, hein, les, les deux grands hebdos très connus dans lesquels j'ai travaillé longtemps. Et c'est vrai que j'ai absolument éprouvé les limites de ce qu'on peut faire dans ce contexte-là, dans ces journaux-là, à forcer chez ceux qui sont tombés directement sous la coupe du CAC 40, comme Lobs, euh, de ce qu'on peut faire pour faire passer des pensées hétérodoxes, pour maintenir une certaine vision du métier, pour faire découvrir des penseurs qui n'ont pas forcément euh, de visibilité ailleurs dans les médias mainstream et je crois être allé au, au bout de ce qu'on peut faire dans ce contexte-là et je n'y crois absolument plus. Alors je tiens quand même, euh, pour donner l'épilogue à l'histoire que tu as esquissée euh, de, de mon licenciement à l'Obs, je tiens à dire qu'il y a 48 heures, L'ex-nouvel observateur a été condamné pour licenciement abusif dans mon affaire, sans cause réelle ni sérieuse, donc, hormis bien sûr un délit d'opinion. Donc, quand on sait maintenant que même dans un journal dit social-démocrate euh, comme l'Obs, on peut licencier des gens pour délit politique, il faut se... tous qu'on se pose des questions extrêmement graves, et ça va au-delà de notre cercle. Euh, journalistique, c'est les citoyens, ceux qui nous regardent aujourd'hui, qui doivent se poser des questions. Parce que vraiment, euh, c'est un... J'ai saisi, le, le, le, si vous voulez, le, le, la violence qui m'a été faite pour pouvoir porter à visage découvert ce combat là dire ces choses-là. Mais c'est vrai que la situation est très grave euh, dans les médias français. Euh, notamment, elle s'est aggravée sous le quinquennat de François Hollande depuis 2015. Maintenant, c'est 90% des médias qui sont sous la coupe du CAC 40, et les journalistes dans ces médias-là, même si j'ai plein d'amis dans ces médias-là et je, et, je, et je respecte vraiment le talent de certains, mais il est faux de dire, il est irresponsable de, de, de la part de certains de, de continuer à dire à l'opinion publique oui, nous avons notre liberté, non, nous n'avons pas de laisse, non, nous ne recevons jamais de coup de fil, non, nous pouvons absolument décider des une, ça n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. Je l'ai expérimenté. Je l'ai non seulement, mais même le fameux mythe du coup de fil que les que les sociologues d'extrême gauche, que les critiques des médias très engagés. Euh, préfèrent de, de rejeter en disant « oui, mais non mais ». En fait, chaque fourmi dans la fourmilière journalistique, c'est exactement la place qu'elle doit occuper. Et les journalistes sont tellement minables et tellement serviles qu'ils font le travail, même si on ne leur dit pas de le faire. ça C'est partiellement vrai, mais pas complètement, parce que le coup de fil, il existe. Il est très courant. Et il existe de... de, de, de... Et toutes les formes de, de censure et d'autocensure existent. La censure directe, l'autocensure... La, la peur simplement de s'attirer des ennuis et donc chacun essaie dans son petit coin de faire, de, de continuer à exercer son métier en pouvant se regarder dans une glace, ce qui devient de plus en plus difficile dans ces, dans ces grands journaux-là. Mais il sait très bien que tout ce qu'il peut attendre de son avenir, c'est que la foudre ne tombe pas directement sur lui, peut-être à côté, et que peut-être une fois par mois ou une fois tous les six mois, il arrive à faire un reportage dont il pourra être fier. Il arrive à ramener chez lui le journal où il travaille et à en être fier vis-à-vis -vis de sa famille, parce que ça paraît complètement fou. Mais j'ai entendu cette réflexion des dizaines de fois dans les différents journaux où je suis passé. Beaucoup de journalistes ont honte de, de, de, de l'image publique de leur journal, des idées qu'on les oblige à... pour lesquelles on les enrôle, finalement, publiquement, quelle que soit leur, leur opinion par-devers. Alors, je suis heureuse, oui, je, je le dis, d'être là ce soir, <coughs> en pleine cohérence euh, avec mes idées, avec... Euh, des camarades nouveaux pour les, pour les porter. Et bizarrement, même si nous sommes David contre Goliath, je suis euh, très optimiste pour notre avenir ce soir. Si les gens sont là, si les gens sont derrière nous, je suis très optimiste parce que je pense que rien n'est plus puissant qu'une idée quand, quand son heure est venue. Et. Justement, je pense que les gens, maintenant, ont compris la gravité de la situation. Les gens ne peuvent plus supporter l'espèce d'étouffoir, d'éteignoir dans lequel on, on nous fait vivre, qui empêche la circulation des idées, qui empêche la circulation de la pensée, qui fait que tous les cinq ans, maintenant, si ça continue comme ça, on se retrouvera convoqué à à l'isoloir simplement pour plébisciter le candidat choisi par le capital. Un pistolet sur la tempe. Sinon, ce sera la, la, la, la droite la plus extrême et la plus rance. Et si on ne fait rien maintenant, si on ne s'organise pas maintenant, si un soft power de gauche ne travaille pas maintenant, n'unit pas ses forces, vous êtes absolument certain que ça va se reproduire. Merci. Oh. Oh.